Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu arrive à bâtir et à réaliser des grandes choses avec ceux qui développent un cœur pur. Et c'est ça l'objet de notre message. Le cœur pur fait beaucoup de choses. Le cœur pur va permettre à Dieu de protéger, de donner le fruit de l'esprit, la, le l'amour, la patience, la douceur. On devient patient à cause de la façon dont on a un cœur pur. Quand ton cœur est pur, toute semence que Dieu envoie. Va donner son fruit. Quand le cœur n'est pas pur, les semences que Dieu envoie ne donnent pas de leurs fruits. Que cette parole, cet enseignement du jour, te donne de conquérir ton cœur et de le rendre totalement pur. Alors dimanche dernier, il y a des choses que j'ai dit qui sont importantes qu'il faut pas oublier. Je vous ai dit que le cœur pur, ça veut dire aussi le cœur propre. Alléluia. Et je vous ai donné donc l'illustration de la propreté. Beaucoup d'entre vous, ici d'entre nous, ont des maisons propres. Qui a une maison propre Je vous pose encore la question. Toi-même, tu sais que ta maison est propre. Lève la main. Félicitations. Alléluia. Mais les autres, pourquoi vous n'avez pas à la main Qu'est-ce qui se n'est pas chez vous bon, toi, Vous qui n'avez pas à la main, vous m'inquiétez. Alléluia. Amen. Moi, ça m'inquiète. Amen. Voilà. Il faut être bien voisin. Bon, qui a une maison propre Lève la main. Voisin, regarde ton voisin. Là. Maintenant, ceux qui ont levé à moitié, là, ça, dit, ça dit, quand on dit lever la main, ils font comme ça. Ça dit, eux-mêmes, ils savent que si tu arrives chez eux, toi-même, tu vas savoir que c'est propre. Lui qui a fait comme ça, là. ça dit, avant d'arriver, il a laissé les assiettes. Il a dit il a, dit que il a laissé un pantalon mal placé quelque part. Donc, c'est pour ça que sa main ici. Après, il va aller nettoyer ou quoi. Mais il nettoie chaque trois jours. Donc, ok, gloire à Dieu. Ayez des maisons propres. Ok, alors la propreté Quel que soit tous ceux qui travaillent à la propreté Pour avoir une maison dite propre Un vêtement propre Tout le monde sait que c'est une Ce sont des habitudes Il faut prendre simplement l'habitude de toujours nettoyer C'est tout Pourquoi Parce que la saleté arrive Naturellement Un cœur impur S'installe naturellement Vous n'avez pas besoin si tu, je, dis, je te dis, même si tu restes calme toi seul, sans ennemi, la saleté va s'installer. Des mauvaises idées vont venir, des mauvaises pensées viennent dans ton cœur. Donc, avoir des mauvaises pensées, c'est pas ce qui est, c'est pas ça le problème. C'est qu'elles ne doivent pas s'installer. Donc, chaque fois que, une ordu, que, que, que de la poussière vient sur tes meubles, tu ne les laisses pas s'installer, tu les enlèves en même temps. Parce que tu as développé une coutume que tous les matins, où tous les midis, je vais nettoyer la maison. Je vais nettoyer la maison. Si dans un quartier où la maison ne se salit pas vite, tu peux dire chaque deux jours, je vais nettoyer, je nettoie le salon. Donc, c'est ce ça, garder son cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23 dit Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Voilà, le cœur a besoin d'être gardé plus que toute autre chose. C'est à dire, si je dois garder ma, pour garder ma maison propre, le cœur nécessite que tu gardes. Que tu, parce que tu gardes ta maison propre. Okay? Mais le cœur, il a besoin de plus de régularité que ta maison. Garde ton cœur mieux que tu ne gardes ta maison de la saleté. Garde ton cœur mieux que tu ne gardes les gens. Donc le cœur nécessite beaucoup de surveillance. Et dimanche dernier, je t'expliquais, c'est comme quelqu'un, avant de laisser une pensée s'installer, tu es comme un, un, un, une ambassade. Un, un, tu, tu donnes les, les visas à tes pensées. Il y a toutes sortes d'idées. Il y a Des idées qui vont arriver, tu es là tranquille, une ne va t'arriver, mais hey, tu es marié et puis une pensée qui va venir. Mais si tu t'étais plutôt marié avec une telle frère, que quel que soit les mariés, ce sont des pensées qui arrivent, mais tu ne les laisses pas s'installer. C'est ce qu'on te dit, Amen. Dès que ça rentre, vise visa refusé, etc. Et tu fais le contrôle, parce qu'il faut voir vraiment le cœur comme un territoire à conquérir, tu vois. Un territoire sur lequel tu dois veiller Tu dois chercher les pensées illégales Et tu dois les mettre dehors Alléluia Tu dois laisser, tu dois mettre dehors Totalement les pensées illégales Alors Pour balayer, garder efficacement le cœur J'ai t'expliqué dimanche dernier que le cœur Quand on parle du cœur, on parle des pensées, des sentiments Amen Un cœur impur un cœur pur, pardon, un cœur pur est composé de deux types De, de, de deux grands types de pensées Un cœur pur est composé de deux grands types de pensées Alléluia Il est composé. Un cœur pur est composé de pensées, de bonnes pensées Et un cœur pur est composé de pensées d'avancement Alléluia le plus souvent, les personnes définissent un cœur pur comme étant un cœur bon Un cœur peut être bon seulement, c'est bien Mais un cœur qui ne pense pas des mains, Il n'est pas mauvais, mais il n'est pas pur Parce que le mot pur, pur, dis-moi pur Vous savez, le contraire de pur, ce n'est pas impur Le contraire de pur, c'est deux mots C'est impur et puis c'est mélangé aussi si j'ai un jus d'orange et que je mets à l'intérieur un jus de, de pomme, le cocktail que je viens de fabriquer n'est pas impur. Vous comprenez ce que je dis, non Mais on ne va jamais dire impur jus d'orange. On va dire c'est un cocktail. Donc, le mot pur, ça veut dire sans impureté, mais ça veut dire aussi sans mélange. Ça va Amen, amen. Même si je mélange des bonnes choses, ce n'est plus pur. Pur, ça veut dire 100%. Or, impur, ça veut dire sale. C'est ça, non? Si on dit cette eau-là est impure, ça veut dire qu'on a mis là-dedans de l'impureté. De mais quand on dit que quelque chose est pur, C'est pas qu'on a mis forcément de l'impureté. Ça veut dire qu'on y a ajouté autre chose qui n'est peut-être pas mauvais, mais on y a ajouté autre chose. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de vouloir te dire qu'il y a des pensées qui ne sont pas, on ne peut pas les classer de mauvaises, mais elles ne doivent pas se mélanger avec toi. C'est la partie la plus compliquée. Parce que ce genre de pensée-là, lorsqu'elles viennent s'installer, on les accepte. On se dit que c'est une pensée qui n'est pas péché. Elle ne fait rien. Alléluia. Alléluia. Or, oh, oh, cette pensée-là, elle ne participe pas au plan de Dieu pour toi. Ok? Voilà, donc dans, un, dans le territoire de ton cœur Il y a deux zones Il y a un cœur bon Et un cœur qui avance Ça veut dire quoi Que pour Dieu, un cœur qui est statique Qui n'avance pas Qui ne pense pas à demain N'est pas mauvais Si je ne réfléchis pas à demain je serai ceci Demain je ferai cela Je n'ai pas péché Je n'ai pas commis d'iniquité Mais ce n'est pas pur. Je vais te l'expliquer et tu vas comprendre. Alléluia. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Et dimanche dernier, on avait lu Philippiens qui nous cita huit grandes pensées qui constituent les pensées pures. Et on va, on va avoir l'image d'un cœur. On, on regarde l'image d'un cœur. Donne-moi le cœur sur, sur tout l'écran. OK. Il faut photographier. Voilà comme j'aurais voulu, les, les parties mauvaises là, il faudra leur donner une autre couleur. Hein, là comme les parties mauvaises, il faudra leur donner une autre couleur. Ok, donc voici les vous voyez le quartier, non on a divisé le cœur en deux. Comment on appelle ça même en science là Les deux parties du cœur. Le quoi Ventricule gauche, ventricule, voilà. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas vouloir mettre à droite ou à gauche, ce qui est su. Bon, moi j'ai mis à droite... Les dispositions d'avancement, ok? Le rêve, c'est quelqu'un qui ne rêve plus, son cœur n'est pas pur. Quelqu'un qui ne rêve plus demain, qui n'imagine, son cœur n'est pas pur. Il y a quelque chose à l'intérieur qui va déranger le plan de Dieu Donc il y a des gens qui ne rêvent plus mais qui sont très bons, qui sont gentils, qui aiment tout le monde Mais ils n'ont plus d'espoir C'est pas, pas, pas un cœur pur. c'est un cœur qui est bon mais il n'est pas pur. C'est-à-dire, tu, tu, tu aimes tout le monde, tu fais de bien aux gens, mais tu n'es pas, tu ne rêves plus. C'est un peu parce que le manque de rêve tue le cœur, ça tue ta vie. Il y a des scientifiques qui ont fait une expérience avec des souris. Ils ont, mis, ils ont tué deux souris, ils ont pris une souris qu'ils ont, qu ont, qu ont mise dans un seau, dans un récipient, sans lumière. Il y avait beaucoup d'eau. Au point où la souris pouvait se noyer Et ils ont mis aucune lumière à l'intérieur Les souris savent nager Mais cette souris-là, elle n'a pas nager Elle est restée là, elle s'est noyée, elle est morte Et ils ont refait la même expérience Et ils ont ouvert une brèche Qui laissait passer un faisceau lumineux, une lumière Et la souris était donc, tout était sombre Sauf le point lumineux qui était dans le récipient La souris-là elle essaie de nager pour aller trouver la lumière Elle battait Et elle, elle s'est noyée par fatigue C'est-à-dire, après quatre heures de temps C'est là que Parce que ses muscles étaient épuisés, La souris s'est noyée Mais l'autre, qui n'avait pas de lumière Qui n'avait pas de rêve C'est comme si elle n'avait pas de raison De se battre Elle n'avait pas de raison d'aller de l'avant Elle n'avait aucune raison d'avancer Et elle elle, elle, elle, elle elle regarde, tout est sombre L'avenir est sombre. On ne voit pas de quoi demain sera fait. Il n'y a pas de lumière. Ma vie va où Où va ma vie On s'enfonce directement. Donc, ne pas avoir de lumière, de rêve dans son cœur, ce n'est pas que tu as fait du mal à quelqu'un, mais tu engendres dans ton cœur quelque chose qui va t'auto-détruire. Et qui va t'empêcher de te battre. Qui va t'empêcher de relever des défis. Et tu vas faiblir en toi-même. Tu vas perdre ton essence. Enlève les cauchemars de ton, de ton cœur. Enlève les vies sans lendemain de ton cœur. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ramenez-moi le cœur. Amen. Alléluia. Voilà. Ouais, bon. Maintenant on voit. Bon. Oui, on voit. Vous voyez, non? Vous arrivez à lire? Ok. Donc je suis toujours dans les dispositions de droite. Le rêve, l'avancement, l'espérance, l'audace, la détermination, le courage sont des choses qui sont. André dans, dans la ventricule droite Ok Tu dois, voilà, il y a encore d'autres éléments L'impureté dans le cœur Dans ce cas-ci, ce sera les doutes Les rancunes, le désespoir, le découragement Amen Donc si ces choses-là sont en toi C'est-à-dire tu n'as fait du mal à personne Mais tu as une tendance à t'abattre À être découragé euh, à, à douter Les rancunes, le désespoir ce sont aussi des choses qui ne doivent pas habiter dans le quartier de ton cœur Tu dois les mettre dehors Ne leur donne pas des visas Quand ils veulent rentrer tu mets un visa refusé boum. Je ne veux pas de toi ici Ce sont des instruments de Satan Ce sont des instruments de Satan Ce sont des instruments qui empêchent la parole de Dieu d'arriver à son terme Jésus a dit à Pierre Pierre dit si c'est toi Jésus Ordonne que je vienne sur l'eau en marchant Pierre dit je viens Pierre est descendu Pierre a commencé à marcher mais son cœur a eu peur, la Bible dit, il a eu peur Et dès qu'il s'est mis à s'enfoncer C'est-à-dire que quand la peur est venue s'installer Elle a empêché la bénédiction Pierre, tu vas marcher sur l'eau, d'arriver à son terme Le fruit est arrivé, il a fait quelque part Mais il n'a jamais pu atteindre Jésus Parce que la parole Qui a dit « viens » a été étouffée Par la peur Est-ce qu'on est ensemble Il y a des personnes, Dieu a dit « tu vas réussir, tu bâtiras De grandes choses » mais à côté Il y a la, il y a la peur, la méfiance il y a des gens qui sont tellement méfiants Je connais des gens à qui tu vas donner, à, à, à, à, à, à, à, à peu Prendre riche sur plusieurs générations Mais ils sont tellement méfiants Ils ne font confiance à jamais à personne Donc ça veut dire que ces gens, de personnes là Ils ne délèguent jamais rien Et ils disent mes affaires réussissent Je suis seul sur la terre, mais tout réussit Mais tu vas bientôt, ton succès là Sera étouffé Par ta méfiance excessive Bientôt tu vas tomber si tu n'enlèves pas la plante d'épine qu'on appelle méfiance. Or, oh, quand la méfiance veut rentrer dans ton cœur, la méfiance a des raisons valables. Hein. Elle va t'expliquer. Te, tu connais une telle C'est son propre frère qui l'a trahi. Tu connais une telle Tu connais Donc, c'est quand la méfiance vient frapper à ta porte. Elle vient, elle vient à, à la porte. Du, du, à l'ambassade. Bonjour, monsieur, monsieur Gasparien. Bonjour, il dit Je vais visa pour entrer dans ton cœur. Visa, pourquoi Comment tu t'appelles Je m'appelle Kofi Méfiance. Bon, on va enlever Kofi, ben ça en ai je n'ai quelqu'un. Je m'appelle Gasparinien Méfiance. Méfiance, tu es venu faire quoi Non, parce que j'ai vu que ton pays est bien, tu réussis. Donc, vraiment, c'est un beau pays. Je voudrais habiter là-bas. Ton âge c'est comment Méfiance. Méfiance comment Méfiance. Non, méfiance méfiante. Méfiance. T as, t as, t as tout est méfiant. Il dit, Je suis. Il dit, tu vois, pourquoi tu veux, tu veux faire quoi dans mon pays Tu vois, là où tu es, là, tu es, tu es tout en train de réussir. Tu te souviens de Jésus, non Oui. Son ami, il a il a, il a piqué, il a, il, a, il, a, il a truc. Donc dans la vie, même tes amis, il faut te méfier. Hein? Méfiance, c'est toi. Oui, moi je te protège. Si Jésus se méfie, est-ce que Jésus allait le trahir? Ah, mais il ne s'est pas méfier Donc je peux rentrer. Tu dis, attends, il faut que j'aille contrôler. Frère, si tu regardes dans la Bible, il n'y a pas de place pour lui. Il si, faut regarder le code, les conditions d'entrée dans ton pays. Et pour une raison valable, tu vas dire bon, il faut te rentrer. Mais tu dis, il ne faut pas tout te méfier, hein. Sur le territoire de mon cœur. Je te donne 500, euh, 200 mètres carrés. Ça te va Il dit, il n'y a pas de problème. Et puis, il s'installe. Or, oh, son voisin, hein, lui-même, quand il rentre là, avec lui, il y a la peur. Il dit, j'ai un enfant. Je vais faire un regroupement familial. On dit, comment ça hein? Pardon, si je rentre dans ton pays, je ne peux pas vivre ce... seul. Tu dois rentrer. Euh la peur. La peur. Dans mon cœur, la peur. Je suis chrétien. En Christ, il n'en tu sais, La peur, la peur sauve hein? La peur est naturelle. C'est l'instinct de conservation. La peur. Oh, si tu n'as pas peur dans la vie, tu n'es pas bien. Il faut un peu de peur. Ah bon? Ouais. Donc tu donnes visa et puis tu installes la peur à côté de... Euh, euh, Mais comment la là? Méfiance quoi là Voilà, méfiance, méfiante. Et les deux s'installent. Et la peur. Alors, dans la vie, il y a toujours des méchants. On prend toujours des coups. Même si tu te méfies, tu ne te méfies pas. Tu es courageux. Comment, comment C'est question, on va te trahir un jour. Alors, une fois qu'on t'a fait mal et quelqu'un t'a blessé, méfiance, méfiante vient te voir. Tu vois tu donné 200 mètres carrés qu qu'est-ce qu que je peux faire hein, Qu'est-ce que je peux faire Et puis la peur à côté, tu vois, laisse, donne-moi un peu. Et tu griottes un peu, je courage déterminé. Et tu et de plus en plus, tu donnes de l'espace à la peur. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va étouffer ton cœur. Et les rentrer dans le quartier d'avancement, à un moment donné, tu vas plus avancer, tu seras tout dans les calculs. Et si je commence, et si ça ne marche pas. Et si, et si, et si. Et si, et si. Et si, et si, et si. Ta vie n'avance plus. Tu es statique. Et tu es foutu. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je déclare ces paroles, la parole du Seigneur purifie ton cœur. Elle enlève la méfiance et la peur de ton âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors surtout, surtout, euh, ramène, le, ramène encore le cœur. En fait, méfiance et puis peur arrive à venir habiter. Donc doute, rancune, désespoir, découragement, méfiance. Tu peux le mettre dans ce quartier-là. À cause du deuxième quartier, le quartier de gauche. En fait, c'est lui-là généralement que tout le monde appelle cœur pur. Mais en fait, il n'est pas seul. Il a besoin du deuxième, de la deuxième zone. Là -côté, le côté bonté. Le côté bonté donne vraiment l'impression de chrétiens ou de gens fragiles. La bonté, la douceur Un gars qui est bon Et Tu es tout le monde Le côté bonté est très bien Tu dois être quelqu'un de bon de cœur Tu dois aimer l'homme, aimer Dieu Aimer les gens, n'avoir aucune méchanceté en toi La vérité doit être ton partage Est-ce qu'on est ensemble Ces choses-là doivent être en toi C'est ça avoir un cœur qui est pur C'est ça avoir un cœur qui est bon Jésus a dit la parole de Dieu, la semence Elle porte du fruit Parce qu'elle a été semée. Dans un cœur honnête et bon. Quand le cœur est honnête et bon, ce que Dieu dit porte son fruit. Donc, tu vas écouter des messages et tu vas travailler ta bonté. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mais sauf que la bonté sans le quartier numéro un, le quartier d'avancement, est fragile. Donc, par exemple, tu, tu, tu aides des gens, tu, tu embauches. Vous savez, sur la terre, il y a, il y a, il y a, il y a le mal. Hein. Vous, vous avez ça non Enfin, non. Il y a des gens qui sont méchants. Hein? Il y a, il y a, la, la méchanceté existe. La sorcellerie existe. Il y a des personnes, tu les aides. J'ai un ami comme ça. Un, un homme de certain âge. Il a pris un enfant. Il a adopté. Il a mis à l'école. payé ses études. Il lui a fait beaucoup de bien Et puis il est survenu une situation Dans son pays qui a dû l'amener à s'exiler à un moment donné Et les gens contre lui Sont partis voir son filleul On lui a proposé de l'argent Qu'il aille empoisonné son tuteur Des postes Des grandes choses vous savez, souvent vous aidez des personnes, mais en fait, elles vous envient. La personne dans la maison, mais pourquoi c'est pas moi qui ai Pourquoi ce n'est pas moi qui ai cette richesse Pourquoi ce n'est pas moi qui ai ceci Pourquoi ce n'est pas moi Pourquoi ce n'est pas moi Toi tu de l'aider, la personne est remplie d'envie. Ce jeune homme était rempli d'envie. Il, il est arrivé et il a empoisonné. Il a empoisonné. Et c'est pas la justesse que le monsieur a été sauvé. Et quand il était sauvé, il a mais toi-même, comment t'as empoisonné et comme il était dans un pays développé, ils ont pu chercher à savoir et puis ils ont vu le, ce qu'il avait bu et où se trouvait le poison. Et il s'est souvenu que c'est dans une visite. Voilà comment son petit lui a donné cette boisson. Il a bu. Donc la méchanceté existe. Les tueurs existent. Les méchants existent. Les voleurs d'enfants, tout ça, ça existe. Alors quand vous manifestez d'une grande bonté, vous pouvez avoir l'impression d'être fragile. Parce que ces gens-là, vous devenez pour les, vous devenez les victimes les plus simples. C'est-à-dire qu'il est tellement bon qu'il ne va, va pas me voir arriver. Donc la bonté peut ressembler à de la fragilité. C'est pourquoi il vous faut forcément le deuxième quartier. Le quartier du courage, de l'avancement. L'avancement permet de protéger le quartier bonté. Sans vision du futur Sans capacité de rebondir vous, vous, vous, vous Votre bonté Votre douceur va prendre un coup Qui peut finir par vous laisser amer et vous transformer en méchant Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus Alléluia En fait je dis cela pour te montrer La valeur de ces deux zones De la pureté Pour que tu les aies et que tu les cherches Ne laisse jamais personne détruire Ta bonté car le jour où ton cœur devient froid, méchant, indifférent, tu vas rater, tu ne pourras pas porter ton fruit. Tu n'atteindras pas la promesse que Dieu a faite pour toi, ou tu vas l'étouffer, ton cœur va l'étouffer par la peur, par la méfiance. Si les gens sont méchants, ils sont méchants. Mais ça ne doit pas affecter ta bonté. Ça ne doit pas affecter ta douceur. Alors pour que ta bonté, ta douceur, ton amour ne soit pas affecté, il faut aussi que tu développes le deuxième quartier, le courage, la détermination, la capacité à aller de l'avant. Alléluia! Que Dieu te garde. Amen, amen, amen, amen. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu te parle? Amen! Alléluia!